Vous sentez cette odeur? Le cacatov, c'est comme ça que les gilets jaunes appellent ce projectile de nouveau genre. Dans une vidéo diffusée sur Twitter, ce manifestant explique que le concept vient du Venezuela. Le principe, c'est de euh, de constituer une mixture qui est un mélange de pipi, de caca, macéré dans l'eau, enfin, tu vois, un truc bien immonde. Alors, oignon pourri, peau de poisson, orti macéré. Il y a des déjections de... Qu'est-ce que c'est Il y, y a des crottes de chat. <rire> et ça fait deux fois que je j'urine dedans. Et de remplir les, des récipients avec, genre euh, préservatifs, gants, euh, gants de cuivre, les gants pour nettoyer, enfin ce genre de trucs Tu remplis ça et tu le jettes sur les flics. Des excréments lancés par des manifestants sur les forces de l'ordre samedi, lors de l'acte 16 du mouvement des Gilets jaunes. À Marseille, trois fonctionnaires de la BAC en ont fait les frais. Des excréments qui ont souillé leurs vêtements, leurs cheveux, leur peau. Ils se sentent humiliés. Très efficace comme arme. Peut-être même plus efficace que des balles, que des coups en fait. Parce que s'ils prenaient des coups, ils auraient mal. Mais ce n'est pas une blessure psychologique. Alors que là, il y a vraiment une blessure psychologique. Oui, la guerre. Ils se sentent très mal à l'aise de de, de de puer, de se prendre du caca et du pipi sur la gueule. Donc comme tu le sais, ils sont déjà euh, concrètement le mouvement, comme ils s'orientent dans une démarche pacifiste. Ça, tu sais que ça va, il va falloir tenir la durée. Le but est d'avoir les flics à l'usure. Et donc bah, ça accélère considérablement le processus d'usure en fait. Alors dans les gants. Oh Oh l'odeur J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Quand c'est balancé, notamment en début de journée, sur les, sur les flics, du coup, le mec va passer sa journée à baigner dans, sa, dans, la, dans le pipi et dans le caca. Tu vois Ça, c'est. Et franchement, c'est dur. Tu passes une mauvaise journée à respirer ça, tu respires mal, c'est. Euh... Je vous cache pas euh, le, le, le degré de, de, de haine et de, et de colère qu'ils qui ressentaient, parce qu'ils ont vraiment ressenti une humiliation profonde. Dans le petit magnéto, vous expliquez que vous avez la haine. Ouais. Vous dites, j'ai la haine, j'ai la rage. Ouais. À qui est-ce que vous en voulez Au fils de pute qui m'a fait ça. Le problème, c'est que je ne peux pas en vouloir à tous les policiers, mais, euh, mais je en veux beaucoup. Je leur veux beaucoup, c'est plus fort que moi en fait. Là, c'est dès que j'ai dû joué un képi, euh, j'ai envie d'aller lui montrer mon grand sourire. Quoi, là, et heureusement qu'ils ont réussi à garder leur flegme et leur professionnalisme parce que nous allions tout droit vers une bavure. Au début, il y avait Roger, il était là avec son flashball, il tirait, il tirait, il tirait. Un œil par-ci, un œil par-là, ça allait. Moi je m'attraquais avec une petite vieille. Ça fait, ça fait, ça sent comme une odeur de merde. Mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est qu -ce que que cette matière C'est bah, de la merde. Oh, oh, oh merde C'est comme ça, hein. ils l'ont cherché, hein. ils nous gazent, ils nous matraquent. Et ce qui leur pose grandement problème, c'est que les, les unités de police, en fait, elles travaillent en groupe. C'est-à-dire que tu ne peux pas enlever trop de monde parce que si tu enlèves du monde dans l'unité, elle est plus fonctionnelle. Tu sais, ils fonctionnent par, par groupe. Tu ne laisserais pas la, la moitié d'une unité. Donc, donc, ils ne peuvent pas se permettre de les faire sortir pour aller les faire se changer. Merci. Les policiers marseillais craignent que cette nouvelle arme se répande et se banalise. Ça fait une dizaine de jours qu'on entend parler de, de ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit que ça a commencé à être mis en place sur Marseille et Montpellier. Il est évident que ce, ce genre de pratique va, va, se, va se mettre en place sur toute la France. Voilà, En plus, c'est facile à faire, ça coûte rien, c'est à la portée de tous. Et en plus, légalement, qu'est-ce que tu risques à avoir du pipi et du caca dans ton, dans ton sac à dos quoi, hein Je... je, je, je c'est pour ça qu'il est extrêmement important que nos autorités réagissent, interpellent des individus et les sanctionnent très lourdement. En tout cas, on rigolera bien si quelqu'un te condamne pour détention de pipi et de caca. <rire>